Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques euh, dans, un, dans une laurière en fait, et la cliente a voulu la couper et elle s'est fait piquer. Donc, je vais vous montrer ça, on va tourner l'écran. Sur Youtube oui Allez, la dame voulez voir si vous voulez voir la vidéo sur Youtube. Alors je vous montre, regardez l'échelle. Donc vous voyez ici, c'est tout à l'arrière. Donc elle a voulu couper et euh, bah, avec les vibrations, elle s'est fait piquer. Donc on va essayer de voir où il est à peu près. Voilà. Le nid, il est quelque part là-dedans. Je commence à voir un peu de, de, de morceaux. Donc je vais m'habiller et on va aller regarder ça de plus près. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on va monter ça, on va aller voir ça. On va tourner l'écran. Ouais. Allez, on va regarder ça de plus près. Regardez le nid. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais qu'elle. Voilà, là on le voit bien le nid. Regardez. Toutes les ouvrières. Donc là on va traiter. Donc il est pas très très gros hein le voilà, nid est touché, vous voyez, il n'était pas complètement fermé, on voit les larves et on voit les frelons arriver. Donc là il faut laisser agir, les frelons vont rentrer au nid automatiquement et se faire avoir. Allez, je vais ramener l'échelle, c'est l'échelle de la cliente. Vous ça reste très dangereux. Donc la cliente s'est fait piquer sur la joue. Apparemment, elle a eu une petite réaction. Donc rien de grave, tant mieux. Voilà, donc il faut faire très très très attention à ces nuits de frelons bien cachés. Dès que vous voyez un va-et-vient d'un point fixe, on ne touche pas, on appelle un professionnel. Donc j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt les dédés. Voici la réaction de la cliente après sa pique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, ben Une décharge électrique assez violente. Mais vous avez fait quoi pour que vous fassiez piquer Alors, en fait, je, je taillais du lierre. Le lierre euh... qui est qu derrière vous Alors, c'est mètres, ouais. à peu près au-dessous de là où il y avait le nid. Et puis, ça, ça, ça les a réveillés, je pense. Et euh, quand j'ai entendu bzi, pas, je me suis dit « je vais monter, je vais rentrer ». Et il y en a une... Alors, j'ai l'impression qu'elle m'est rentrée par mes gardes. Mais non, je pense qu'elle a dû attaquer. Oui. Mais elle m'est rentrée dans le visage. La visage, elle vous a piqué sur la joue, c'est ça Sur la joue. Oh. On, regarde, on voit la petite marque juste devant là. Voilà. Donc, euh, ça n'a pas gonflé tout de suite, mais c'était assez violent et j'avais l'impression d'avoir une rage dedans. C'est-à-dire que c'était plutôt à l'intérieur que ça me j'avais mal. Mais bon, très, par expérience avait le nombre de piqûres que j'ai eues, c'est une petite réaction que vous avez. Donc, vous n'êtes pas allergique. Mmh. Après, ça dépend toujours à quel endroit il vous, mmh. vous pique. Euh, moi, ça m'est arrivé qu'il m'appliquait sur le bras et ça avait touché directement une veine. Donc là, je suis parti aux urgences oui. de suite. Ah, ouais. J'ai regardé sur Internet, il disait euh, voilà, voilà. que suivant les réactions, il fallait. Voilà. Que... Ben, les réactions principales, c'est euh, voilà, si on a envie de vomir, il faut appeler le SAMU. Si on sent qu'on va s'évanouir, il faut appeler le SAMU. Voilà. C'est les, les deux contre, choses à voir. Ce qui est bizarre, c'est que j'avais la joue, là, ça va mieux aujourd'hui, mais chaude, très chaude. Oui, c'est normal. C'est euh... la réaction allergique qui fait ça. Mm. On a toujours une petite réaction allergique. Voilà. Et ça, ça va. Vous allez avoir ça pendant quelques jours encore. Voilà. Mais je vous remercie. On ben va de rien. Quoi T'es pas abonné à des défrelants Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.